Bonjour mes petits aiseaux d'amour Alors comme promis, euh, je vous fais un communiqué concernant euh, nos pères et mères ascensionnés qui sont donc, euh, comme je l'ai dit euh, <rire> par la voix de mon cœur, qui sont le cocon énergétique de notre âme collective. Voilà, hein, qui euh, nous permet à tous euh, d'ascensionner et aussi de nous mener vers euh, notre origine, la source, qui est aussi, euh, comment dire, qui est pour nous directement la toute première âme unifiée de notre univers. Euh, non pas de notre galaxie là, mais ça va jusque jusqu'à l'échelle de notre univers, et qui justement a conduit euh, ce qui se passe, a permis à nos pères d'ascensionner, de s'incarner ici, d'ascensionner, à nos mères maintenant d'ascensionner, de manière et à réaliser ce mariage céleste aussi. Euh, entre notre toute première mère ascensionnée et Jéhouchoua, Jéhouchoua, c'est-à-dire Jésus-Christ, hein euh, son esprit, d'accord euh, Son esprit d'éternité qui est vivant. Euh... Et ceci a permis de concevoir la Jérusalem céleste. Et c'est un lieu, donc, tout spécial, créé pour nous tous, afin que nous puissions être en paix pour l'éternité, mais vivants, conscients et libres. Hmm voilà. Donc, euh, euh, qui sont ces Pères Ascensionnés Eh bien, euh, ils se nomment eux-mêmes le monde des anciens. Et ce n'est pas, euh, pas ce qui est écrit dans les révélations. Là aussi, euh, l'Apocalypse de Saint Jean, le texte, là aussi je vous fais un communiqué à part concernant ce texte. Car euh, nos pères ascensionnés ne sont pas au nombre de 24, ils sont au nombre de 12 plus 1, qui est justement Jésus-Christ. De la même manière, nos mères ascensionnées seront, pour l'instant elles sont sept, d'accord Mais euh, d'ici quelques années, il y aura euh, l'avènement de toutes les autres, euh, encore six, six autres mères ascensionnées et cela fera douze euh, mères plus une D'accord, celle de notre toute première mère, celle qui, justement, euh, s'est mariée avec, euh, avec Jésus-Christ. Mais cela a eu lieu euh, dans les sphères les plus élevées, et c'est euh, l'âme première et unifiée, ce que certains appellent Dieu, mais Lui ne s'appelle absolument pas Dieu, et cette notion de « Dieu », je peux vous le dire ici et maintenant, c'est véritablement, euh, comment dire, ça a un sens de domination sur les gens, d'accord Alors que l'âme unifiée et qui est la source de toutes les bénédictions, eh bien, n'a pas du tout, du tout ce genre de rapport avec nous tous puisqu'il nous aime infiniment et il nous aime tous de la même manière et de sorte qu'il nous laisse totalement libres de notre choix et jusqu'à la dernière minute et nous donne et nous donne et nous donne encore et encore tout ce qu'il peut afin que nous puissions trouver la bonne voie en nous-mêmes et que nous la gardions mais cela, ça tient à chacun d'entre nous à la volonté, à la conscience de chacun d'entre nous et au choix voilà voilà à quel point euh, c'est très très différent de ce que nous avons, de ce que l'on nous a inculqué, d'accord Mais on ressent ça dans notre cœur. On ressent cet écho et cet appel qui est véritable, qui est authentiquement dans l'amour et dont nous avons tellement besoin, tellement soif. Mais il est là, il est là, il nous attend, il n'attend que nous, tout simplement. Alors, pour donner encore plus de précisions sur nos pères et mères ascensionnés. Sachez que je viens d'apprendre parce que j'ai fait énormément d'investigations encore euh, ces derniers jours, ces dernières heures. J'ai posé beaucoup de questions et j'ai obtenu énormément de réponses. Euh, donc nos pères ascensionnés viennent à l'origine, ce sont des pléiadiens. D'accord Ils viennent de la constellation d'Orion. Mais pour autant, à l'origine, je dis bien, mais cette, cette constellation, on le sait, elle a été infiltrée et investie par les forces du mal et terriblement, terriblement blessée, profondément. Et nos mères ascensionnées aussi, elles ont la même origine. Elles se sont des pléiadiennes comme on le dit, elles viennent de cette constellation d'Orion aussi. Et l'un et l'autre, les douze pères ascensionnés et les douze mères ascensionnées sont, euh, comme, comment dire, les, ce sont les jumeaux l'un de l'autre, ce sont les, les parèdres, les, les flammes miroirs et inverses l'un de l'autre. Voilà. Ce sont les, les, les, les, les deux polarités des mêmes êtres. D'accord Quant à Jésus-Christ et à notre première mère ascensionnée, ils font exception car eux deux ne viennent pas euh, de euh, la constellation d'Orion, mais ils ont pour origine directement et immédiatement, justement, cet être totalement unifié qui est la source de toutes les bénédictions de notre univers c'est le premier esprit de notre univers, voilà. Euh, donc euh, les deux, elle et lui, sont euh, directement issus euh, de, de cet être unifié, et ils ne sont pas à proprement parler euh, le paraître l'un de l'autre, non. C'est un petit peu différent. Et je ne saurais pas encore vous donner de plus grandes précisions. Simplement, je pense que là, pour l'instant, savoir cela, c'est déjà beaucoup. C'est déjà très réconfortant, en tout cas, je trouve, de mon point de vue. Euh, et donc, voilà la différence. Euh, nos pères et mères ascensionnés réunifient parfaitement l'ensemble de, des dimensions de leur corps. Euh, en pleine conscience et, et, et dans, dans, dans leur volonté, dans leur travail volontaire et quant à leurs enfants euh, qui pour beaucoup, ben, en tout cas, sont ici sur terre euh, eh bien ils ne font pas la même ascension et leur ascension est moins complète D'accord euh, On ne peut pas dire qu'aucun euh, de ces enfants, de leurs enfants, sont des êtres ascensionnés. Euh, mais nous faisons en effet tous cette ascension grâce à notre, nos pères et mères ascensionnés. Euh, mais le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que nous faisons cette ascension et nous allons passer le cap véritablement de l'ascension euh, dans l'état. Où nous serons, c'est-à-dire dans l'état de, de, de conscience et de réunification et de blanchiment ou pas de notre âme. Voilà pourquoi c'est si, si important. Je vous le répète vraiment parce qu'il y a aussi toujours des nouveaux abonnés. Et je suis très heureuse d'être un peu plus entendue. Pas moi, mais euh, ce qui passe par moi. D'accord Toutes ces informations que la source de toutes les bénédictions veut vous faire parvenir et qui passe par moi. Euh, évidemment, je ne suis pas la seule, d'accord hein euh, Certainement pas. Il y en a bien d'autres avant moi qui euh, vous ont éveillé, qui ont fait le travail. j'arrive euh, J'arrive un petit peu euh, dans les euh, tout derniers temps, euh, avant ces événements, euh, voilà, pour vous confirmer euh, certaines choses, euh, faire euh, une clarification sur d'autres, euh, voilà, et vous donner euh, quelques informations de, de dernière minute. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, vous guider aussi sur ce chemin d'éternité, de manière à ce que vous puissiez, eh euh, bien, reconnaître cette voie et avoir les moyens euh, d'y retourner dans les meilleures conditions possibles. Voilà, ça c'est surtout, euh, je le sais bien au profond de moi, euh, mon rôle euh, euh, le, crucial ici, dans, dans, dans ces communications. Voilà, et ce sera développé petit à petit, hein, dans différentes communiqués que je mettrai à votre disposition. Je ferai des annonces pour ça, euh, pour ceux qui sont vraiment intéressés, parce que je, je consacre vraiment toute la sève de mon âme pour faire ces communications, pour arriver jusqu'à vous, pour pouvoir faire tout ça. Et donc je vais avoir besoin aussi d'une relation de partage, d'échange. Et donc je mettrai ces communiqués-là à votre disposition bien sûr, mais selon que vous fassiez un geste, un geste de contribution à la chaîne, un geste libre selon votre cœur, voilà. Et simplement il suffira, euh, euh, et bien, de faire un petit don à la chaîne et puis de de, de me contacter sur ma messagerie, hein, que vous trouverez donc. Euh, toutes ces choses et plus encore en cliquant soit à, droite, à gauche, soit à droite sous la vidéo, selon que vous êtes sur un smartphone ou, ou sur un ordinateur pour euh, visionner ces communiqués, pour avoir toutes ces informations. Voilà. Eh bien, reste-t-il encore des choses à dire euh, euh, Oui, est-ce que j'ai dit que ce sont euh, l'un et l'autre, les pères et mères ascensionnés, les flammes jumelles l'un de l'autre les uns des autres, voilà, selon la configuration de, de leur étoile euh, de leur, et de notre étoile, euh, d'éternité collective. Euh, mais ça, je ne peux pas vraiment faire de communiquer là-dessus. Euh, C'est sur ces choses-là que j'écris un livre là depuis... Euh, depuis un peu plus d'un an, mais j'arrive pas à le terminer. J'arrive pas à le terminer parce que toute mon énergie va, va pour ces communiquer. Toute ma concentration va pour vous aider, vous apporter une aide directe euh, par cette chaîne. Voilà. Euh, je vous embrasse de tout, tout mon cœur. Merci aussi euh, à tous ceux qui pensent à me soutenir. C'est vraiment c'est vraiment important et précieux ça, ça ça me réconforte, c'est euh, c'est super, je vous embrasse de tout mon cœur, euh, vous êtes géniaux, euh, vous êtes des petites lumières et mes amours, voilà, mes amours chéris, à tout bientôt, bisous, bisous, bisous.